Good Morgen alle giden in etsrejouv le lishmat avraham mordechai ben yitzrak vevani ainsi que Dion Leah bat elishav betoch shechol yisrael siusateu aussi de une prochaine étude je m'ai contacterer cette minute donc nous est une messah et regia parak alef mishnadet israël lo sin edekhvatan ben darim u nedavot u bmaaser bema veha kohanim Bon, on commence à avancer dans la séchette khagiga, on a découvert des notions, on va refaire un petit peu d'ordre. D'abord, le mot khagiga, la fête, ça fait, ça exprime en fait le korban khagiga. C'est quoi le korban khagiga Alors on explique. Pendant les trois fêtes, on a le devoir de monter à Hirochalaim. La Toa nous dit, quand tu monteras à Hirochalaim, tu ne viendras pas les mains vides, tu dois porter, ou ufanaïrekam, vous ne verrez pas ma face avec les mains vides, tu apportes un cadeau. Tu apportes un cadeau, donc tu apportes une hola à Hachem. Parce que la hola, c'est le vrai cadeau à Hachem. À la mesure où elle est entièrement brûlée sur le misbach. Une hola, Ola Kula Lachem. C'est une sorte de corban qu'on fait au Plusieurs familles de corbanotes, si vous vous rappelez de ces de, deux de Plusieurs familles de corbanotes. La hola, c'est celle qu'on brûle entièrement, avec rien qui est consommé, ni par les koanimes, ni par les propriétaires. Ça, c'est une Ola -trier. À part ça, la Torah nous dit, quand tu viens, aussi, « Vachagotem, otohaglachem » Tu viens et après, bon, tu m'apportes un cadeau, mais aussi toi aussi, tu te réjouis avec moi. Comment tu te réjouis avec moi Un juif, il est content qu'il s'y fait, il mange, on file on fait un beau repas. Un beau repas, ça veut dire quoi Apporter un corban, Shlamim. Dans ce cas-là, ça s'appelle les Shalmei chagiga. Shlamim, un corban Shlamim, c'est une famille des corbanotes aussi, que cette fois-ci, elle s'appelle elle elle Shlamim parce qu'elle fait le shalom entre tout le monde. Il y a une part, les graisses qui montent sur le misbéach, une part qui est consommée par les koanim, c'est la Khazébachok. Et une part hein, qui est consommée par le propriétaire, la part essentielle qui est consommée par le propriétaire, il invite à sa table euh, toutes sortes de personnes qui viennent l'accompagner. ça, donc, c'est pour ça que ça s'appelle le Koban Shlamim. Ça s'appelle le Shalmei Hagiga. Et c'est une obligation. Lorsque tu vas Shalmei tu dois apporter une, la Reiya, la treiya et le Shlamim Shalmei Hagiga. C'est ce qu'on a déjà commencé à voir maintenant, quelle quantité il faut apporter. On aura une prochaine Mishnah qui va nous parler longuement de ça. À part ça, tu as Yerushalayim. Bon, tu as apporté, tu as accompli ton devoir d'apporter ton chalme chagiga, mais tu vas rester ici toute la semaine. Toute la semaine, qu'est-ce que tu vas manger Tu vas continuer à te réjouir, mais sans apporter cette fois-ci des chalme chagiga. Tu vas apporter ce qu'on appelle des chalmei simcha, des Shlamim, mais de simcha. Juste parce qu'il y a eu une mise à te réjouir. Tu as un devoir d'apporter de, un korban, de te réjouir en l'odeur de la fête, ça c'est chalme chagiga. Mais à part ça, tous les jours de la fête aussi, tu as aussi un devoir de te réjouir. Tu une mitzvah de te réjouir. Mais là, c'est moins strict. Ça veut dire qu'en fait, la conséquence, elle va être que tu vas pouvoir apporter ces chalmets simcha. Euh, C'est plus la peine de dépenser de l'argent, de ton argent propre, de ton, ton argent personnel pour le faire. Si tu as n'importe quelle occasion d'apporter un corban, ça suffit parce que tu vas l'apporter et puis tu vas le consommer en guise de corban parce que tu as un devoir, même si tu as des nedarim et des devotes. Ok Alors maintenant, la Michel m'enseigne comme ça. On va parler cette fois-ci dans notre mission des chalmets simcha. Les chlamim, tu juste en guise de réjouissance, mais pas par obligation de venir au Shalom se réjouir. Tu l'as déjà fait ça depuis hier. On apprendra encore plus, plus de détails. Shalmé hagiga, tu le fais juste le premier jour de fête. Quand tu arrives, tu rentres la première fois au Bédamigdash, tu fais tes Shalmé hagiga. Le reste des jours de fête, il y en a même dans la Gemara qui interdisent d'apporter des Shalmé hagiga. Que tu pourras apporter juste des Shalmé Simcha, parce qu'il y a un problème de tossif. Ouais. Donc là, Mishal m'enseigne. Par rapport au Shalmé Simcha, de se réjouir en mangeant la viande, les bneis Israël, à la différence des koanimes, comme ce qu'on va voir après, s'acquittent avec n'importe quel corban qu'ils doivent apporter de toute façon et qui sera consommé par eux, comme les nedarim et les nedavot, les vœux et les dons. Ou bemaaser bema aussi. Le maaser bema, quand on a des les, les, les, nouveaux-nés, alors on prélève le dixième des nouveaux-nés de la saison et on l'apporte en maaser bema. Et après, ça en consomme entièrement par les propriétaires. Bea koanimes, et les koanim eux, il s'acquitte de cette mitzvah bechata'ot ou ou be'chor ou Il s'acquitte même par le devoir que lorsque il euh, y a des sortes de korbanot parmi les familles, je veux dire, les korbanot qui reçoivent les kochakodashim et kochakodashim kalim, quand les kochakodashim, il y a la ola et chatat ve'acham. La viande est consommée par les koanim, on offre les graisses sur le misbeach, tandis que la viande est consommée que par les koanim, pas par le propriétaire. Les koanim accomplissent sa la mitzvah de manger de la viande en guise de Yom en mangeant même des chatahot et des hashamot que le Bénin Isra ou va bechor. Notre but c'est que tu manges de la viande de ta gauche, En deux mots. Donc n'importe quel, par n'importe quel moyen, c'est pas la peine ni de dépenser ton argent personnel, ni même d'apporter un korban toi-même par rapport à quelqu'un d'autre qui le fait. Si y a un Israël qui apporte un korban khatat ou hacham parce qu'il a fait une avera, et eh ben toi tu vas manger sa viande. C'est bon, tu t'acquittes de la mise de shemusimcha. Ou va bechor aussi avec le bechor. Le bechor c'est le premier né qui va naître, l'ouverture de la matrice de tes animaux. Eh bien, eh bien, tu dois, tu dois le donner au Kohen, ce sera le Bechor, il sera consommé par les Kohanim. Mais aussi, bah, aussi avec même aussi avec la part qu'ils reçoivent de n'importe quel Shlamim, de n'importe quel Ben Israël, qu'ils doivent leur le, le laisser une part de la Kohanim, aussi, s'acquitte avec Par ça. contre, on ne s'acquitte pas avec de la volaille, ou avec les Menachot, c'est-à-dire, c'est quoi la volaille En fait, c'est en fait le Corban Khatat Aof. En certaines circonstances, on peut aussi apporter un corban khatat en apportant un pigeon ou une tourterelle. Désolé, à chaque fois que je touche à ce sujet, j'oublie les mots. Et mon père qui va me dire non, il va dire tourterelle ou tourterau, mais c'est pas grave. Et en tout cas, vélo ba vélo ba et ni non plus avec les menachot, avec les oblations. Parce que la Torah, elle m'a dit, dit que tu, tu vas te réjouir, on se réjouit. En simcha ella bebassar, et bebassar, c'est bebassar beema. D'accord C'est ici qu'il rapporte le partage il nous dit « y'a chagiga ba'amen. Ah, c'est pas qu'on ne peut pas se réjouir en mangeant de la viande de, de volaille, c'est pas exact. C'est que la Torah nous a dit que la même chose que je t'ai demandé, oui, ça revient en même, la même chose que je t'ai demandé d'apporter pour le corban chagiga, avec les mêmes espèces, tu pourras apporter maintenant pour les chalmes simcha. Or pour le corban chagiga, alors il fallait apporter spécifiquement de la viande, parce que c'est la viande qui réjouit vraiment. D'accord et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. souhaite une journée pleine de hatzlacha comme